Ma plate, et là, la plate, celle de Clémence, c'est que lui, il a toujours trois, il a de la place laissée, ouais, ouais, ouais, ouais. et c'est plus tard, c'est dix ans plus tard ouais. que celle-ci. Ouais. Donc, d'habitude, on les mettait où On les mettait dans les chapelles, on les mettait également dans la nef Dans la nef Dans la nef, c'était possible. Oui, oui, Parce que l'idée est que pour celui-là, on a certainement enlevé quelqu'un,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 Espouse Oui, espouse, avec un beau Z là, C'est yeah. très euh, français d'outre-mer. Ah, ouais. oh. ok. Ouais. Euh, euh, une lettre comme c'est là Non, la, la forme un Z dans le mot espouse, ah, je crois. Ah, ok, prends. ok. Ouais, euh, point 2, euh, 2. Point deux. Deux. Messire, messire, pierre, pierre. Euh, l'églé, ouais. qui très passe. Je Je sais pas. Mais le, pas comme les autres Mais que... oui, X V. Non, c'est A I I I. Donc le 18. I o R S. Le 18e jour. V. Oui. c'est I O R S. quest tu sais ce que tu veux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 D'Avril, tu oui. ah, okay. le, le V okay, dans okay. c'est conjoint. D'Avril, euh, c'est l'an. tu as, as le, v. le tilde v. pour le N. Deux, M, C, C, C, -c X, E, V, I, I, I, ouais. de. de Christ peut-être. Oui, oui. Euh, dieu. Dieu. oui, ouais. c'est E, A, I, T.